Vous êtes bien à l'écoute de Radio Panique. Chili González avec you can dance sur les ondes du 105.4 de Radio Panique. Bah ouais, ça a déjà 10 ans. Ça a déjà 10 ans. C'est pas mal. Allez, 23h40 sur les ondes du 105.4 de Radio Panique. Bah oui, c'est cette Saturday Night Panique et bienvenue. Bienvenue à toi, euh, Sophie. Oui, merci. Voilà, bienvenue, bienvenue. Euh, voilà, bah, écoute, la semaine dernière, j'étais sur Facebook et puis euh, j'ai regardé une vidéo qui m'a totalement choqué. Mmh. Euh, donc, ton arrestation. J'ai pas été arrêtée, c'était un contrôle. Enfin, voilà, c'était un contrôle. <rire> donc, euh, est -ce que tu peux. je n'ai pas été arrêtée, tu imagines Est-ce que tu peux un peu nous expliquer <rire> mais oui, je... bah, on regardait Michel Drucker parce que c'était vivement dimanche <rire> D'accord, ça existe encore cette émission Mais oui, mais oui, moi je l'ai commencé en noir et blanc et puis tu vois maintenant je suis en couleur <rire> Mais Michel n'a pas changé C'est vrai, c'est vrai qu'il n'a pas changé C'est vrai qu'il n'a pas changé Et puis ben bah, quoi, tu t'es dit, bah je vais sortir mais je me suis dit, et eh bah, Socrate, Socrate il vieillit aussi, il, a, il, a une, il avait, c'était son anniversaire jour-là oh, bon pas, anniversaire à Socrate Ah c'est gentil Et puis il devient un petit peu insistant, il demande des caresses, des caresses euh, Donc euh, je dis à Arnaud, bah, écoute je vais, je vais sortir le chien, je donc je suis en survêtement, je prends juste le sac à crottes et mes clés, je descends. La base quoi La base, tu vois pour moi le, le respect, ramasser les déjections, Bien sûr. les clés pour pouvoir rentrer chez moi quand ouais, même. Bah oui. Ah. Oui. <rire> et à 52, chez moi, je croise deux policiers, un homme ouais. et une femme, et l'homme me demande si je n'ai pas une laisse pour mon chien. Bien sûr, ouais, ouais. Alors je lui explique que la veille, au soir, j'ai récupéré mon chien qui avait passé quelques mois chez ma soeur parce que mon compagnon est en chimiothérapie et euh, donc c'était un peu, un peu difficile de s'occuper correctement de lui mm -hmm. parce qu'il y avait les allers-retours à, à l'hôpital. D'accord. Et euh, je dis mais je ne trouve plus la laisse, je ne mets plus la main dessus mais on est dimanche, demain à la première heure je vais acheter une laisse. Mm -hmm. Et euh, le policier me répond, bah, alors je vais vous dire vous n'avez pas le droit jusque là de promener votre chien. Wow. donc je regarde un petit peu éberluer, je regarde mon chien puis je dis bon bah Socrate on va aller faire caca à la maison et euh, je fais demi-tour alors là dessus stop vos papiers alors je dis mais je n'ai pas mes papiers, mes papiers je les ai pas je suis sortie en, en pyjama donc euh, il me dit mais vous savez que je peux vous arrêter pour ça je peux vous embarquer, alors moi ben je dis bah ben, si vous pouvez m'embarquer pour ça j'en ai rien à foutre, embarquez moi donc parce que tu n'as pas de S et ta carte d'identité, j'ai pas mes papiers sur moi voilà, ok, voilà et donc ils veulent m'embarquer, moi j'ai avec grand plaisir embarquer moi si c'est pour ça. Euh, et puis euh, là-dessus, euh, ils me disent, euh, eh bien on va vous fouiller. Et alors ça j'ai pas accepté, j'ai pas accepté la fouille corporelle. Et en fait c'est là qu'ils m'ont plaqué sur le mur, qu'ils m'ont fait les clés de bras, ouais, parce ouais, que ouais. j'ai refusé la fouille. Ouais c'était quand même assez violent c'était assez violent c'était ouais. quand même assez violent je trouve, hein. la clé de bras fait très mal ouais, bien hein, sûr. le monsieur l'a réussi la dame n'a pas réussi, mais le monsieur l'a réussi la clé de bras il lève la main gauche mais bien haut ouais, ouais, donc ouais. <rire> niveau claviqué, les l'épaule, c'est très très douloureux ouais. et, euh, et ils ne veulent pas m'accompagner jusque chez moi à 50 mètres pour, pour voir mes papiers c'est quand même dingue ça c'était assez hallucinant c'était assez hallucinant et ce qui m'a sauvé c'est euh, le restaurant de Ménélas où euh, la, la patronne du restaurant a dit à son fils tu filmes et euh, moi je vais chercher le chien de Sophie je vais le mettre en sécurité mmh. et je vais aller appeler son compagnon. Et donc elle a pris Socrate avec sa laisse, elle l'a mis chez elle, elle a été chercher Arnaud pour qu'il descende avec mon portefeuille. Et euh, sur ce, euh, les premiers policiers ont appelé du renfort. D'accord. Euh, les civils sont arrivés. Et puis encore... Euh... Les policiers ont du renfort, quoi. Ils étaient à 8. Elle est dangereuse, hein Oui, oui, c'est vrai, vrai que quand on voit quand on te voit, t'as l'air dangereuse, quoi. Mon bon. cher aussi, d'ailleurs, hein, euh, qui n'a voilà. pas bougé, qui regardait. Euh, ah lui... oui, qui était complètement passif. Hein. Euh... <rire> on voyait dans l'œil, je dois faire quelque chose, mais je dois faire quoi <rire> <Le poids. rire> Donc voilà, mais tiens, et alors, je veux dire, parce que c'est quand même, euh, comment il va le moral, après, euh, quand on a, quand, quand, quand on a bah, moral, vécu un truc ouais. comme ça, quoi Non, après ça, j'étais pas bien, j'étais oh. vraiment pas bien. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais euh, c'est pas vraiment le moral, c'est pas que j'étais euh, déprimée, c'était j'étais en état de choc, en fait. C'était la fois trop pour moi, parce que c'est pas la première fois, c'est pas la pire. Euh, j'ai 40 ans, depuis mes 17 ans, j'ai des contrôles euh, Régulier. réguliers, euh, musclés, mmh. ou bien humiliation... Euh, c'est régulier. Et puis c'est comme si mon cerveau il est en bug cette fois-ci parce que c'était euh, wow, la fois trop, je promène mon chien, je à 50 mètres de chez moi, j'ai pas, ouais. pas de carte d'identité dans mon pyjama <rire> il faut me plaquer au mur comme une, une criminelle devant les voisins, c'est affreux Ouais, euh, euh, ouais donc c'est vraiment euh, ouais, euh, écoute <rire> <rire> voilà, moi ça m'a waouh, <rire> je, je, je revenais pas quoi, je, je n'en non, non mais je pas. reviens toujours pas moi-même, hein. donc parfois je regarde la vidéo mais je dis maintenant bah, ça s'est passé ouais. et puis je me suis dit ouf, il y a une caméra de surveillance qui filme tout, parce qu'ici c'est vrai, on, je n'ai qu'un extrait. Bien sûr. Donc euh, c'est très très compliqué de juger sur oui, évidemment. un extrait. Oui, évidemment, oui, oui, bien sûr. Alors je dis, mais heureusement, la ville de Bruxelles a une caméra sur, euh, sur le marché au grain. Mmh. Et euh, apparemment, les images ont été vues, euh, et la police a décrété que euh, le contrôle était tout à fait euh, correct. Ah, ok, d'accord. Donc ça, ça fait encore plus peur. Donc ouais, ça fait, ça fait quoi délit de faciès euh, aussi euh... Ah bah, ils m'ont dit que non. Donc en, en fait... Euh, le, tu sais, le plus humiliant, ce que c'était le plus humiliant pour moi, c'est quand Arnaud est arrivé euh, pour, mettre, pour me donner euh, ma carte d'identité, non seulement ils ont mis leurs masques, ouais. ils étaient tous en train de me positionner dessus, moi ça n'a aucune importance, ouais, mais Arnaud ça. arrive, on met les masques, on le protège, on ne parle pas de ce qui s'est passé avec moi, on lui demande comment ça va avec sa santé, ouais. et on fait des blagues. Arnaud n'a rien vu n'a rien vu, les policiers n'ont rien dit, je ne suis même pas sûre qu'ils ont regardé mes papiers. Il y a un des policiers qui m'a pris à part, qui m'a dit, vous savez, ce n'est pas un délit de faciès. Je lui ai répondu que c'est lui qui venait de le dire, je ne lui ai rien demandé. D'accord. Mmh. Oui, c'est quand même euh... assez ouais, même. Pour moi, le changement de ton radical entre mon contrôle et l'arrivée d'Arnaud est explicite. Mmh. Oui, ça, oui, ça, oui, ça. Alors ce qui m'est arrivé à moi c'est pas grave Physiquement j'ai rien de cassé pas... Je sais ce qui peut se passer Bien sûr. Et je sais ce qui peut se passer s'il n'y a pas une personnalité publique Qui débarque à ce moment là mmh. Et c'est pour ça que je viens ici C'est pour ça que, que j'ai fait les interviews C'est pour tous ces gens qui, dont la vie n'a pas de poids apparemment ouais. Ou ouais. vaut moins que celle d'un autre c'est ça que je voudrais dénoncer, c'est pas pour moi ouais. Et quoi, tu, tu, fin, quand t'as vécu ça tu as, tu as pensé à porter plainte Ou tu, tu as pensé à quoi en fait Non c'est une amie Moi j'ai pas pensé à porter plainte parce que pff, Je me suis dit à quoi, à quoi ça sert J'en ai, vécu, sert, tellement. Ouais. Je ai ouais. vécu tellement ouais. Et euh, c'est une amie qui a vu la vidéo Et c'est le nombre des gens en fait qui me connaissent Et qui, qui ont été choqués par cette vidéo D'accord. Parce qu'ils trouvaient ça fort, fort violent mmh. Et euh, qui puis ils m'ont donné le, le contact de D'accord. Hein, et euh, et de mon avocat, Alexis Dessoif. Et, euh, et voilà, donc euh, là, on a porté plainte auprès du, du procureur du roi, qui a répondu directement. Ok, ben bah, écoute, on, te retrouve, on, on se retrouve juste après, 23h47 okay. sur les ondes du Radio Panique. Allez, on va s'écouter un petit convoque yeah. avec On est Bien. Comme, combien, de, on va dire, combien de contrôles tu subis par an en fait Par an <rire> S'il si faut une petite moyenne, bah une, on va dire une, en étant très gentil et très large, une douzaine. Une douzaine. Une douzaine, c'est un truc de fou quand même. Quoi. Mais il paraît. J'ai euh, demandé à ma sœur parce que moi j'étais adoptée ouais, ouais, hein, par des Belges. Euh, je suis d'origine euh, moitié marocaine, moitié tunisienne. Et puis euh, mes parents adoptifs sont, euh, sont châtains et blonds. Et j'ai une soeur qui est blonde aux yeux verts. Et c'est elle qui a gardé mon chien <rire> les derniers mois. <rire> elle a gardé mon chien. Et en face de chez elle, il y a une pizzeria où les policiers venaient chercher leur pizza. Mais tous les soirs, et tous les soirs, elle sortait euh, Socrate à cette heure-là, devant les policiers, sans laisse. Jamais, jamais, jamais on lui a demandé de mettre la laisse. Jamais on lui a demandé crois. ses papiers. Et de sa vie, on ne lui a jamais demandé ses papiers. Mmh. Tiens, et juste un truc. Est-ce mmh. que tu aurais un message à dire à nos, nos amis bleus oui, euh, mais, mais plutôt supérieur, je, euh, je voudrais vraiment qu'on revoie un petit peu le fonctionnement interne de la police. Parce que dire que euh, le racisme, le délit de faciès est un fantasme, ça me fait rigoler. Ouais. Dire qu'ils sont fatigués parce qu'il y a le corona, ça me fait... On est tous fatigués. On <rire> est tous fatigués. Mais le corona n'est pas là depuis... Moi j'ai 40 ans, mon premier, mon premier contrôle musclé, j'avais 17 ans. Ouais. Je n'avais rien fait, j'étais plaqué sur le mur. Euh, mon arcade sourcilière s'est ouverte parce qu'il a pris une brique parce qu'on pensait que le compagnon avec qui j'étais fumait un joint, or que c'était une cigarette roulée. Ouais, Et ouais. puis on a ramassé la cigarette, le policier de l'a santé a dit « Ah ben non, c'est du tabac, ça va ». Moi je pissais le sang, on m'a laissé là comme ça, avec mon pote. Tranquille, ça, local, quoi okay. Voilà, mon premier contact euh, avec la police. Après, vraiment, je tiens à dire, c'est pas un réquisitoire contre la police. Il y a des policiers formidables dans mon quartier, les agents de quartier font un travail de fou, vraiment mmh. top. J'ai une amie qui travaille à Saint-Gilles-Forêt, fait un travail formidable, mais c'est contre ce genre d'agissement-ci qui est pour moi un abus de pouvoir. Bien sûr, bien sûr. Voilà, bien sûr. et c'est vraiment ça que je dénonce. Oui. Je ne je, suis pas contre la police. Ouais, ça, bien ça sûr. Être clair. Bien sûr. Mais écoute, écoute, Sophie, en tout cas, grand merci à toi. Grand grand grand merci plaisir. à toi. Et tiens, justement, tu t'en penses quoi de, de ce que Sophie vient d'expliquer Rapproche-toi bien. Hein. Alors. J'en pense quoi Bonne question. Je pense beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui m'ont choqué ces, enfin, ces dernières semaines et ces derniers jours particulièrement. Maintenant, euh, Sophie, je comprends tout à fait ton message et bah, je suis désolée pour toi, en tout cas, Merci. vraiment. Euh, et je pense que, comme tu l'as dit les délits de faciès c'est bien plus fréquent qu'on se l'imagine pense, je pense qu'il y a vraiment beaucoup à faire en interne. Alors voilà, moi aussi pour ma part je connais pas mal de, de policiers euh, qui font un boulot formidable, Et mais malheureusement j'ai aussi eu dans ma vie quelques contacts avec la police qui se sont pas très bien déroulés du tout un peu musclés quoi. Euh, ben oui c'était de, oui, de l'abus de pouvoir totalement, euh, ils voient une petite nénette dans une voiture, un petit peu perdu euh, voilà ils se disent bon ben on s'ennuie un peu on va un petit peu euh, on va un peu l'embêter hein euh, leur papier vérifie tout pa ouais, papier euh, pierre papier ciseaux tout ce que tu veux on ouais. tourne en rond euh, ça lâche des blagues à son collègue croyant que je n'entends pas mais bon j'ai des oreilles j'entends tout mm -hmm. ça te suit jusqu'à chez toi pour être sûr que, ben, que tu rentres bien chez toi mais ouais. ben, bon voilà euh, après euh, pff... Oui. il faudrait vraiment qu'ils revoient leur fonctionnement interne. Et je pense qu'il faudrait surtout qu'ils suivent des formations adéquates pour euh, pouvoir gérer les situations de crise. Parce que je pense que le, le, le réel problème, c'est un, un manque de formation. Enfin, ouais, je, pense. Je, je pense. Je pense aussi. Et ça. puis moi, je trouve aussi que des agissements comme ça, ça discrédite la, la, la police. Parce que les, les policiers qui font bien leur travail, qui, qui, qui, comment est-ce qu'on peut les respecter quand on voit un agissement comme ça moi, je devrais être rassurée. J'étais élevée. Mes parents, m'ont élevé vraiment dans, dans le respect des lois, des règles, euh, de la hiérarchie, de l'uniforme, du respect. Et euh, bah là, moi, j'ai peur. Hein. Je, vois, je vois un uniforme, j'ai peur. Ouais, bah, écoute, euh. moi, c'est pareil. Hein, hein. J'ai <rire> peur aussi. Hein, donc, euh, donc voilà. Mais bon, c'est vrai que voilà, j'ai quelqu'un dans ma famille qui est dans la police aussi. Mais depuis voilà, que mon cousin, est, en 2007, euh, a été policier, eh ben, je, je suis tranquille, au fait. Quoi. Alors, est-ce que euh, mon nom de famille est mis euh, euh, collègue à côté Enfin, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Mais c'est vrai que maintenant, je, je vis une vie plutôt tranquille. Quoi. Allez, 23h55, je vous dis encore grand merci, je te dis grand merci, Sophie. Avec grand plaisir, grand merci grand à merci. toi Et, euh, au, plaisir, euh, au plaisir de te revoir ici, euh, ouais. sur les ondes 205.4, dans une autre situation, j'espère. Ouais, <rire> dans une autre situation, <rire> j'espère. Allez, je vous propose. Allez, on va s'écouter une deuxième artiste euh, bruxelloise, euh, Elia Rose, avec I love you to the moon and back je parle bien anglais en fait. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Panique.